Yes! Salut, guys! Mon nom est JP. Bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui, c'est un petit épisode très court, juste pour vous dire qu'on a atteint les 2000 followers sur la page de Freeride Québec. Et on a aussi atteint les 200 000 views quelque part la semaine passée, je crois. Ça fait que, comme j'avais fait la dernière fois avec les 1000 followers, je voulais vous dire un gros merci. C'est très apprécié de voir le support que les gens ont donné dans la dernière année. Ça n'a pas été l'année la plus facile, mais au moins on a fait du bike et ça semble s'ennuyer encore comme ça pour cette année. Regardez, c'est pas grave. J'ai des super belles images qui s'en viennent de nos trails locales, des trails un petit peu partout au Québec. J'ai des super belles collaborations, à vous annoncer qui s'en viennent, mais je peux pas rien dire pour l'instant, mais ça s'en vient. Vous allez voir, ça va être une super belle saison. Donc, euh, encore une fois, un image merci, c'est très apprécié. Venez me dire un petit bonjour sur les médias sociaux, je prends le temps de répondre à tout le monde. Et si vous me croisez dans les trails, vous me dire un petit bonjour, ça me fait toujours plaisir. Alors, cette semaine, je vous présente un, un court vidéo qui a été filmé au Mont-Saint-Anne l'année passée. C'est une piste de Daniel qui s'appelle L'Ancienne. C'est un petit segment très court qui prend à peine deux minutes, mais il est vraiment cool, donc je voulais vous montrer ça. Et encore une fois, si vous appréciez le contenu d'aujourd'hui, vous pouvez vous abonner et vous allez voir la suite de la semaine prochaine. Bon, l'ancienne. Ah, première fois je le fais en 29, je pense. Ça va être intéressant. C'est vrai, je suis en Oh wow! Hell the 29er! Zappa, ça va être plus tard aujourd'hui. Fire! C'est quand tu regardes pas ce que tu fais. L'ancienne, ma particularité, c'est qu'il y a beaucoup de racines et elles sont très glissantes. C'était ah. là. Petite piste pour pratiquer vos skills. Eh, hein, c'est quoi cette nouvelle ligne là? C'est mes Trop de monde qui ont essayé de passer à gauche de la roche puis ça a fait une nouvelle ligne qui a pas rapport ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ceux qui disent arrêtez de faire du DH, achetez-vous un duro puis apprenez à pédaler Pff. Ça c'est la vraie vie <rire> Cheers guys Un gros merci d'écouter je pense ça va du bien de présenter un petit peu de vidéos de DH, puis de double noir, puis de gros stuff gnarly. Je sais que j'ai euh, présenté un petit peu plus de trucs familiaux cette semaine, ou cette année plutôt. Il faut se diversifier, mais faites-vous en pas. Ça reste Freeride Québec, c'est pas Cross Country Québec. Je vais continuer à vous montrer du gros stock, ça s'en vient. Merci, guys.